Bon bah moi aussi alors. Hop Je reviens. Oh bah moi pose carré. Pose quoi Caresse, il y a le chat qui marche dessus. <rire> Prendre des mines J'ai pris des mines. Une mine Ah oui d'accord, il faut que j'arrose en fait pour les se tournir. Ok, d'accord. Euh, ouais, t'as un petit peu à celui-là. Ah, je suis infesté je suis infecté Je suis infecté Je suis Je suis Je suis un Je suis infecté Je suis sur A Ah d'accord Excuse-moi j'étais un peu lent. On bah, J'ai pris les deux, les lits les, là tout, tout, tout... Bon ça va pas arrêter de venir, fait prêt Ouais... C'est ouvert Non Ah, faut s'approcher bah oui, c est c est ça. Sert. Ah. On prend cher quand même. Attention à pas. Ah, Personne ah, allez, la page. Attention à à la zone. On est Vous êtes tous morts? Et pourtant, je suis dans un de... bah non, mais si je suis il va pas aller 9! Bon! Voilà! On avait fait 9 E sur 26, 4 biomasse sur 8. Euh... Voilà! Bon! On va se rééquiper correctement! Hein. Barrage de missiles, bah oui, mais débloquons tout ça! A limite, faudrait peut-être commencer par celle-là, non bah, Je sais pas. il y a là, là, là. Ouais, mais là, il y, y a plein d'œufs aussi dans tous les coins, là. Bah oui. Tire ça. Et euh... c'est pour ça, là, le. <rire> le le lance-flamme, il est pratique. Ouais. T'as entendu, Florian Ouais, ouais, ouais. J'ouvre. Ouais. Voilà. Merde, médic Non, faut faire autre chose pour me soigner peut-être. Mais non, non, non, y a que ça mais... Bah, il m'attaque quand même est Ah, c'est bon Vas-y, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing, swing En mais fait, oui, faut pas. Quoi, oh, avoir des soins pendant suffisamment longtemps. en fait. Oui. Oh, non, mais... ah, je... oh merde, les non fait le tour, j'ai l'impression. Ouais, La l'important c'est bon. Je passe devant, je passe devant. Vas-y, il y a deux il deux oeufs et une queue masse en face. <rire> Attention, deuxième gros qui arrive au nord. c'est très efficace. Mais missile qui est plus Heureusement, les aliens sont sympathiques, ils sont polis, une fois qu'on est dans l'ascenseur, ils ne ressortent pas. Ah, oh, bon. bon Dur, dur, dur quand même. Mais bon, en moi, général, je... les missions où t'as obligatoirement besoin d'un, ils te disent, non, tu peux pas commencer si t'as pas de tech. Ah, il y a encore des œufs. Moi, moi, je dis, il faut au moins un médecin, vu les dégâts qu'on se prend dans la tronche parfois. Les grenades à main, il faut être niveau 22 pour les débloquer, quoi, le truc de base. L'accessoire lampe-torche aussi, non mais sérieusement Bon bref Derrière Attention derrière Non ça c'était une mes fesses Aïe. Aïe Tirer sur les barils Ouais. Ouais ça c'est pas un problème Voilà. Ah pardon, tu ressembles à un alien de moi, là. Si tu ne les vas pas, ça va, je vais faire, ça. Voilà. Ah. Aïe Ça, c'était moi, l'alien. Attaque. Merci. Voilà, merci. Je... je sais pas si je vais garder le submachine gun parce que ça fait très mal. Mais c'est très consommateur euh, Quelqu'un devrait aller sparsir le. Bah, j'en ai eu un ouais, déjà. Allez, c'est presque morte. Ouais, je peux pas tout faire. Hein. Ah, je suis abaissé. Des fois. Ah, mais... Oh la vache. Oh, cette violence. J'en ai lancé trois pour Oh ah, là, là moi je suis disparu au showdown Pour remettre la mêlée <rire> sur la <rire> tête droite... Ouh la vache Barrez-vous sur vos potes <rire> <rire> <rire> Voilà Bon, la centrée a servi à rien Alors Ah, quand même, je suis niveau 8 <rire> Ah ça c'est drôle Anaïs, ça c'est très drôle. On l'a santé on va pas en reparler. Et munitions non plus. Vache Je crois. Je crois que je vais changer d'équipe. Un autre minigun Non, un autre. T'as que des pistolets pourris Anaïs hein, donc euh... Ah Moi je dis ça. Euh... Voilà. Ils hein. bien mes pistolets. Ouais. On a le droit d'échouer, hein. On peut mourir, la mort ne nous fait pas peur. Ouais, moi j'ai déjà un niveau de retard. Oh, Attention mon oui. hein. coup Oui non mais que J'allais lire. Oh reculer. Ah, non, c'est pas les copains Généralement, les aliens dans le jeu, c'est pas les copains C'est rare. Attention, oh, oh, il voilà, ouais. y a, y a une de... Ah, c'est des créatures. Je pense que c'est juste les ennemis. Si on veut rendre le jeu plus dur en fait, on peut aller dans les zones où il y a du monde. Approche-toi Mais je reprends mes armes quand même. Pas heureusement attends, c'est Oh là Trois tiers Allez. Bien J'sais vu Je sais pas okay. si ça fait mouche. Ah, pas complètement C'est non non bon, top top c'est c'est bon, Seb oh, ouais. c'est tout Ah bon, c'est bon, c'est c'est sur des cracheurs. Ouais. On va courir derrière. On va pas. On vient la porte Et... Laissez-le ouais, la péter. La De toute façon, il va péter là. Il péter. Mais c'était gulé Il cool. y a le deuxième C'est bon, je l'ai eu Aïe Munition, s'il vous plaît Deuxième gros Des munitions pour Vendicator et pour Autogun ouais, Je suis envoyé sur Anaïs On a explosé la tête Aïe c'est derrière C'est bon Munition autogun Nailis On va essayer d'avancer pour euh... ah, y a -il. Oh, mais... oh. <rire> oui, ils arrivent depuis ah. tout à l'heure en fait. Oh, mais y'en a plein, mais 5 a cinq! J'ai plus. Attends. Oh, oh y'a plein d'œufs ici. Quelqu'un de grenade? Non, y'en a plus. Oh putain, y'a des œufs partout. Oh, oh, oh. Monsieur, y'a plein d'œufs. Médic oh, ouais. Médic Le Médic Médic ah, ben, Pas de médic ah. Oh bah ben, on est mort Bah ben, oui mais Mais j'ai pas si pause par terre C'est vraiment pas dur Mais pourquoi tu es parti Oh mais je suis pas par je suis resté sur la post-traite Monsieur, on a deux qui arrivent Je vais hacker, Allez. du coup on va devoir courir et redescendre ah, je, donc, je se... pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment pourri cette arme C'est vraiment pourri cette arme Avancer les gens Ah oh okay. ouais, Mathieu faut qu'on y arrive mais des roulades Des roulades <rire> barrer le roi ouais, ouais. Pour moi Pour moi Mais que Je ouvrir C'est bon c'est bon, bon. Recule toi Ouais ça mais... ouais. ouais, ouais, bah, avec Mais C'est un Oh, On avec un, peu un peu ça. Peut-être yeah, oh. oh. oh, pas fait, oh, là, là. <rire>